Bonjour à tous, nous sommes le 5 juin 2021. Euh, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos cette semaine, mais euh, je me reprends un peu. Euh, C'est sûr que ce sera pas une vidéo avec euh, très très long, mais j'ai quelques. Quelques éléments à vous euh, présenter. Euh, une nouvelle qui est sortie hier qui est assez importante, euh, c'est le G7 qui s'entend sur un taux d'imposition euh, mondial minimal de 15%. Et avec euh, cette action-là, ce qu'on qu veut tout simplement, c'est aller euh, piéger l'argent qui euh, qui abonde pour les géants des technologies et qui est perdu par les gouvernements. Donc tout simplement, ce qu'on vient de s'entendre, c'est une grande nouvelle. Puis, peut-être pas euh, euh, spectaculaire, mais euh, que le G20, euh, les G7, excusez, c'est les sept plus grands pays, euh, dont le Canada. Ici, on a Christian Freeland donc, au milieu de la de la nouvelle. Je l'ai mis sur mon site, je l'ai placé sur mon site, tout simplement, vous pouvez aller lire. Ben, c'est s'entendre pour une taxe minimale de 15%, ça, ça en dit gros. On veut aller chercher euh, l'argent, où est-ce qu'elle est. Qu est. Euh, moi, de mon côté, je me dis, les géants de la technologie, euh, les, ben, les GAFAM, euh, euh, ont tellement d'argent et souvent euh, euh, cache l'argent dans des... Euh ou avec des manigances comptables réunis, réussissent à, à pas avoir de siège social dans aucun pays euh, sur la planète et donc euh, vont littéralement euh, gober euh, une grande partie des revenus qui appartient euh, à la planète. Euh, C'est euh, pas une question de... Prenez-moi pas pour un communiste. Là, là, on parle plus de business, on parle justement d'immenses même trusts parce que, euh, aux États-Unis, il y a la loi anti-trust qui existe. mais Maintenant, avec euh, ces géants-là qui sont partout sur la planète, vous avez seulement qu'à faire une recherche sur Google, il y a des serveurs qui sont qui interviennent dans votre euh, demande de recherche et et vous vous dites où est-ce que Google fait de l'argent ben c'est la, la la vente de mots clés euh, qui est énorme euh, c'est euh, c'est c'est c'est uh, gargantuesque comme gargantuesque comme revenus qui hantent pour, par exemple, Google ou Apple, qui va faire sa production un peu partout sur la planète et qui est en fait une entreprise... Euh, tout simplement de marketing euh, qui va euh, qui fait faire des pièces un peu partout euh, dans des pays euh, où on est moins salariés réunissent ça et, euh, et ils vendent ça aux américains aux, aux européens un peu partout sur la planète aux pays riches donc c'est un modèle d'affaires qui pour moi est, est vraiment euh, euh, quelque chose que qui me plaît pas du tout mais en tout cas Apple à cause de son modèle d'affaires où on dit que Steve Jobs été un génie pour implanter ce modèle d'affaires affaire moi je ne le crois pas. Euh, euh, au moins euh, Samsung, euh, ça se trouve être la Corée du Sud qui profite euh, de, en tout cas en grande partie euh, de, euh, des ventes euh, de, de téléphones. Donc euh, euh, c'est pour ça que moi Apple, euh, je ne suis pas vraiment pas pro Apple. Euh, c'est des génies du marketing, mais des génies de l'exploitation euh, humaine euh, en tout cas. On n'embarquera pas là-dedans. Donc, euh, c'est pour vous dire que dans le fond, tous ces grands-là euh, font beaucoup, beaucoup de sous et euh, là, les gouvernements, les, en tout cas du G7, là, veulent vraiment commencer à les piger un peu dans leurs banques euh, parce que souvent, ils sont dans des pays euh, où on n'a pas d'impôts, euh, des... Euh, des les îles Caïmans, en tout cas peu importe les endroits sur la planète donc euh, c'est pour moi c'est une bonne nouvelle parce que dans le fond c'est pas les on peut pas nécessairement euh, taxer les petites entreprises en tout cas c'est pas la volonté des gouvernements et c'est pas pour euh, lancer des éloges là euh, du G 7 là euh, ils prennent souvent des mauvaises décisions mais au moins ça c'est une décision qui se trouve à être trouverait à être plus équitable pour euh, les, les gens normaux sur cette planète parce que ces GAFAM là euh, c'est des multimilliardaires et qui euh, euh, comme j'ai parlé euh, quelques fois youtube euh, ne crée pas de contenu youtube se sert de vidéos comme la mienne que je suis en train de faire et ils font des sous avec ça euh, je reçois un petit montant euh, des, des miettes mais euh, eux euh, euh, réussissent à placer de la publicité dans nos vidéos, et euh, c'est eux qui en empochent la grande quantité de la monnaie, et c'est la même chose pour les mots-clés, donc euh, euh, qu'ils soient taxés plus, euh, je ne verserai aucune larme. <rire> donc, euh, c'était ma, ma une nouvelle qui était assez importante, et euh, donc, bah cette semaine, c'est ça, j'ai eu moins le temps. Il euh, y a le prix du bois d'oeuvre qui s'effondre. Euh, ça, j'ai encore placé ça sur mon site. Euh, de là à dire qu'on va euh, s'en aller avec un, un bois d'oeuvre qui va revenir au prix... Euh, après COVID, ça me surprendrait parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de construction, mais en tout cas, l'article en parle que le prix du bois d'œuvre commence vraiment à, à bon faire avoir une correction qui était normale. Dans le fond, on est allé à des... on a plus que doublé le prix du bois d'oeuvre. Là, on peut avoir une dégringolade. Dans l'article, on parle qu'on pourrait aller vers les 1000, c'est... Bon, je pense que c'est calculé au quand vous lirez l'article. Euh, mais de euh, toute façon, c'est sain qu'on peut respirer un peu, parce que c'est au moins autant dans le domaine de la construction que de la, que la rénovation, nous, euh, ça va respirer un peu, un peu plus, mais on a dans au niveau de l'immobilier, on a encore des euh, prix qui continuent à, à monter. Euh, pour vous donner un exemple, mon fils, euh, lorsqu'il a acheté sa maison sur l'île de Vancouver, euh, c'est pas parce qu'il était riche du tout, mais les, le prix des maisons était ça. Euh, euh, il a acheté sa maison à 320 quelques mille dollars. Euh, et ça, ça fait à peu près une dizaine d'années, et en ce moment, il a reçu, euh, ben, l'évaluation est rendue à 500 000 550 000 et il a reçu euh, une lettre de courtier euh, où le courtier dit qu'il pourrait vendre sa maison 800 000 euh, C'est sur l'île de Vancouver, c'est vraiment pas une grosse cabane, c'est quelque chose de très, très simple. Euh, c'est quand même grand, il y a un bon terrain, mais euh, pour vous dire que euh, on est vraiment à... <rire> Euh, j'ai n'ai pas discuté directement, mais j'écrivais en disant, est-ce que ça te tente de vendre? Ben il dit, de toute façon, si je, je veux rester sur l'île, ça me coûterait aussi cher d'acheter. Donc, c'est ça, mais c'est pour vous dire que la bulle qui est sur l'île, à Vancouver même, commence à s'étendre beaucoup, beaucoup sur l'île de Vancouver. Donc, c'est tout ça pour dire que la bulle immobilière est un peu partout sur la planète. Et là, on se trouve à avoir cette nouvelle-là, que le bois commence à s'effondrer, mais... Je ne pense pas que à long terme, là, je pense pas qu'à long terme, on va s'en aller dans. dans... Euh, des prix d'avant pré-Covid et un autre euh, article là, je récupère un peu de la semaine que j'ai pas eu le temps de faire ma vidéo mais j'ai placé quand même quelques articles ça se trouve être euh, l'ONU ben, c'est un article, euh, l'ONU s'inquiète alors euh, que les prix mondiaux des denrées alimentaires atteignent leur plus haut niveau depuis 10 ans et ici on a un graphique euh, parce que l'inflation est là, là, même si Powell a dit que c'était un phénomène passager c'est complètement faux, l'inflation est là on est, en train de la, on est en train de la vivre il va y avoir des hauts et des bas euh, pendant cette course là, mais non, non, non, on est vraiment en inflation à, au niveau de tout et euh, ce que l'article dit, vous irez la lire, euh, ça parle tout simplement que le fait qu'on ait de l'inflation, c'est les plus pauvres qui vont encore payer pour euh, cette situation-là, donc les plus pauvres payant pour ça, ben, euh, lorsqu'on n'a plus les moyens de s'acheter des denrées alimentaires et c'est probablement pour ça qu'on que les banques centrales un peu partout sur la planète, surtout celles des États-Unis, euh, veulent donner, même au Canada ici, veulent donner de l'argent aux plus pauvres pour calmer la plèbe, euh, pour que per personne puisse se révolter, parce que c'est ça qui arrive lorsqu'on a, euh, lorsque les denrées alimentaires, quelqu'un qui est pas trop euh, riche, souvent, euh, a besoin d'argent de base pour se nourrir, euh, se vêtir, se loger, tout ça, et on veut arriver à ces minimums de revenus garantis là, pour justement euh, calmer le bon peuple, et euh, c'est ce qu'on est en train de de constater que les denrées alimentaires, ça commence à monter et ça commence à, à vraiment... Ça inquiète l'ONU et ça inquiète aussi beaucoup de pays. Parce que l'injection monétaire qui a été faite, autant, bah ben, plus aux États-Unis, mais au Canada aussi, ou en Europe aussi, un peu partout sur la planète, mais surtout aux États-Unis, et c'est pas terminé, avec le nouveau plan de Biden sur les infrastructures, c'est... Euh, ben Le budget est 6 000 euh, milliards cette année, en 2021 2022. C'est tout celui de 2022 qu'on prévoit. En tout cas, c'est 6 000 milliards, mais c'est 2 500 milliards qu'on veut mettre des, dans les infrastructures et ça va être encore plus que ça. Et au Canada, ça va être la même chose. Donc, pour revenir à, à, à l'inflation, ben ça va créer de l'inflation. C'est ce que je vous avais dit. Il y a pas de. Et euh, ça c'est un article que j'ai mis cette semaine sur justement euh, que l'ONU commence à constater qu'il y a beaucoup beaucoup d'inflation. bah euh, ben, il y a encore aussi euh, euh, le 4 juin j'ai posté ça. <rire> j'ai pas eu le temps de faire de vidéo, mais euh, c'est ILN, euh, euh, la grande poussée de la main d'œuvre américaine où on parle qu'on a euh, euh, beaucoup, beaucoup euh, de difficultés à recruter et c'est un, un, un, une problématique qu'on retrouve euh, bon, au Québec si. Euh, euh, beaucoup, beaucoup de, de difficultés à recruter de la main-d'œuvre. Donc euh, euh, c'est un problème de croissance aussi au niveau euh, <coughs> des pays, de l'économie mondiale. Donc, euh, <coughs> tout est relié, là dans le fond. Euh, tout euh, tout euh, s'interconnecte. Dans le fond, on a eu la, la, la crise du coronavirus. Là, ça semble, en tout cas, euh, ici ça t'offre encore. Là. Il y a plusieurs personnes qui aiment ça porter des masques. Bon, vous pouvez en mettre 4-5 si vous voulez, mais euh, moi, dans mon cas... Euh, euh, j'aime pas porter des masques et euh, j'aime pas les vaccins non plus, donc euh, euh, pour revenir à ce qu'on disait, ben c'est ça, on se trouve avoir un, une interconnexion de tout ce qui est arrivé après euh, justement cette crise, et euh, il y a eu une élection américaine aussi, qui, en tout cas, on en parlera pas, là mais euh, tout, tout est interrelié, et le, le sommet de Davos, et pour vous dire que le sommet de Davos a été reporté euh, cet été, c'est ce que j'ai entendu, j'ai pas fouillé, là euh, donc euh, ça ça m'encourage, parce que ça fonctionne pas tout à fait euh, comme il voulait D'ailleurs, dans le dernier euh, sommet virtuel de Davos, vous avez vu euh, ben, Poutine, puis Xi Jinping qui était là, invité, et on avait un, fait un peu de pompage en hein, disant ça qui était là, mais euh, euh, Poutine, je vous en avais parlé dans une des vidéos, a un peu euh, a déclaré que... Euh, toutes les les, les, les, les les bébelles, je vais appeler ça comme ça, de, du Grand Reset, de, de... toutes les les, euh... <rires> les les les préparations du Grand Reset, où le bon, les bons gouvernements mondiaux euh, mondialisent mon souvenir ensemble pour euh, euh, un nouveau monde, dé détruire l'ancien monde et de quoi de nouveau, euh, ça va être extraordinaire. Ben, Poutine il a dit qu'il croyait pas euh, dans le sommet même de Davos. Vous, vous pouvez revoir ma vidéo que j'avais fait là-dessus, euh, mais euh, c'est quand même drôle, et Xi Jinping a dit à peu près la même chose. Donc, le plan fonctionne pas tout à fait euh, comme euh, ils avaient prévu, et tant mieux. Euh, au niveau de, des vac de la vaccination euh, ici au Québec, en tout cas, les, pour les personnes qui, euh, qui ont peur, euh, ben, c est, c est ça, ils se sont fait vacciner, c'est correct, là, dans le fond, ne pas. Euh, mais pour euh, beaucoup de personnes, euh, ben, surtout les plus jeunes, euh, ne vont pas se faire vacciner. Et là, on fait des campagnes euh, pour les jeunes pour inciter les jeunes à aller se faire vacciner et la raison est assez claire hein, c'est que euh, Trudeau a acheté 400 euh, 400 000 euh, euh, excusez je me trompe c'est 400 millions de doses euh, on avait vu ça dans le discours de Chrystia Freeland, euh cet automne, je pense. Euh, 400 millions de doses, donc il faut passer ces doses-là, là. Euh, ben, même s'ils sont pas toutes créés, il faut en passant euh, enrichir quelques pharmaceutiques. Donc, euh, c'est ça. Euh, il faut passer les vaccins et euh, de cette manière-là, ben il faut avoir des, euh, des gouvernements, des bons gouvernements qui puissent inciter les citoyens à aller se faire vacciner. Donc, euh, et je voudrais terminer tout simplement sur l'or et l'argent, on a eu une très bonne correction cette semaine, mais de toute façon, hier, on a repris euh, 20$ sur l'or, et euh, je me souviens pas, on va aller voir ça euh, à la fin, et euh, quelques, on va aller voir ça rapidement comme ça... Euh, Bon, c'est trois articles là, euh, euh, qui continuent à parler de ça, qu'est-ce qui se passe dans l'or Et moi, je, comme je vous dis, les minières, euh, j'ai encore mes minières d'or et d'argent, je continue à garder ça. Euh, je ne suis vraiment pas pressé pour euh, me débarrasser de ça. Au contraire, euh, j'accumulerai encore plus. Mais là, j'ai pris une décision et euh, c'est par hasard là, que je vois de la pub ici sans aucun rapport. Là. Il a fallu que j'enlève mon... Bon, chose de pub, là. Mais euh, ce que je veux vous dire, c'est que je vais acheter probablement euh, des petits lingots d'argent. Bon, ça, ça coûte pas. L'argent, la, la, c'est l'art des pauvres. Donc, euh, comme je ne suis pas un, un immensément riche citoyen, mais quand même... Euh, euh, je peux me permettre de me payer quelques lingots et j'aimerais acheter des petits lingots de 10 onces. Euh, euh, J'ai vu ça, je vous donne pas de, de place à aller. Euh, vous pouvez aller où ce que vous voulez. Moi, moi je vous dis ça, c'est à titre personnel et je, le, je veux n'acheter plus. Ben, je dis pour moi, c'est pour le patrimoine de ma famille, j'ajouterais euh, bon, quelques lingots, là, des petits lingots, disons, je trouve que c'est pratique, et c'est dans le but justement de de, de tout ce qui s'en vient, et au niveau de l'or, euh, j'ai lu un peu là-dessus sur bal 3 qui s'en vient là, le 28 juin, et euh, dans la déclaration de bal 3, on parle vraiment que euh, l'or, euh, ben, on aura on ne pourra plus shorter l'or, de ce que j'ai entendu. Euh, aussi, euh, l'autre nouvelle au niveau de l'or, c'est que dans le document de Baltroit, on parle que l'or est une valeur refuge. Euh, au même titre que les devises qu'ils disent mais quand même ils soulignent que l'or est une valeur refuge et dans l'histoire de l'humanité ça, ça a toujours été le cas donc euh, euh, aujourd'hui ça l'est encore et l'or le, le, le, euh, lorsqu'elle monte vous savez très bien ce qui se passe au niveau de l'argent elle monte mais encore plus rapidement parce que c'est la, la, la, la petite cousine le petit frère de, de l'or l'argent et c'est l'argent c'est l'or des pauvres donc euh, c'est la raison pour laquelle moi je voudrais acheter quelques lingots pour moi et ma, ben, ma famille euh, pour le long terme, long long long terme je ne suis pas pressé, je sais qu'on a une prime à, à payer sur les euh, pièces d'argent ou de lingots d'argent mais ça me dérange pas euh, c'est pour le long terme euh, donc euh, ben, c'est ça, c'est ce que je voulais vous parler tout simplement et euh, là l'article ici parle qu'il faut acheter dans le dip dans le dip là, de, de, le, du creux qu'on a eu là, euh, tout simplement ben, moi je pense que oui et pour le long terme on va aller voir ça justement pour terminer on est dans une situation, on va mettre ça sur... Euh c'était situation assez particulière sur l'argent, ben sur l'or aussi l'or euh, on avait cassé le couloir ici regardez ce qu'on a vécu cette semaine là. si on regarde ça sur euh, c'est tout simplement si c'est rien là, ce qu'on a vécu là, 30$ euh, de, de, de, de brisure et on a repris 20$ hier euh, même si on arrêt euh, on viendrait perdre encore cette semaine là, ça m'inquiète pas du tout mais je vous parle que les gouvernements vont continuer à imprimer de l'argent, ils n'ont pas le choix et euh, les nouvelles mesures qu'on a vues euh, lorsqu'on a commencé avec le G7 euh, c'est tout simplement les gouvernements veulent euh, trouver des moyens pour financer euh, les dépenses qui ont, euh, qui ont été encourues au niveau euh, euh, ils veulent changer les règles euh, sur la planète tout simplement, le G7 on, on dit les gouvernements comme je vous expliqué souvent les gouvernements sont maintenant intimement reliés euh, aux banques centrales. Euh, au niveau des États-Unis, on voit clairement Janet Yellen qui se trouve être une ancienne euh, présidente euh, de, de la banque centrale et que maintenant c'est Jérôme Powell, mais euh, Janet Yellen est maintenant secrétaire du Trésor euh, américain. et C'est pas par hasard, c'est Et l'interconnexion s'est faite au niveau du gouvernement américain et le trésor américain. Et au Canada, ça suit. Peut-être pas dans les mêmes tendances, pas encore, mais de toute façon, c'est le même plan. Les États-Unis, c'est eux qui dirigent le monde, qui mènent le monde, qui amènent les, les grandes idéologies de cette planète, et c'est ça qui va arriver. Donc, pour vous dire que l'or, tout simplement, le, le, la, la cassure qu'on a eue, là, qui paraît, bon, c'est une correction très, très saine, mais je continue à vous dire qu'il faut regarder le long terme. On est pas pressé euh, les graphiques montrent qu'on est en changement de tendance et là c'est là qu'on pourrait avoir une bourrée donc euh, l'or, au niveau de l'argent on est encore euh, à un couloir euh, justement on va travailler notre couloir ici là. on voit très très bien Il y a une résistance et on a corrigé mais euh, sur le long terme moi je pense que lorsqu'on va éclater ce fameux couloir là ben, euh, l'argent va poursuivre sa course et, et euh, donc euh, c'est ça. Et au niveau des indices, ben là, ça continue à monter, c'est alimenté par les banques centrales. Donc, euh, c'est pas... Euh, c'est une constatation que je fais. Euh, je m'attends toujours à une correction, mais euh, c'est sûr qu'on va avoir une correction bien, ben, bientôt. J'ose plus rien dire, mais de toute façon, c'est pas ma préoccupation première. Je J'oublie les marchés boursiers. j'ai euh, ben, j'investis, comme je vous dis, dans... Au niveau des minières, minières d'or d'argent, euh, j'ai pas les moyens d'acheter euh, de l'or. Ben je parle en quantité importante, là, donc j'ai pas d'or, mais l'argent, je trouve que ce serait une belle solution euh, en tant que <rire> euh, une, un patrimoine pour ma famille euh, au niveau de, de, de, de, de l'or des pauvres. Donc euh, si vous n'êtes pas trop riche comme moi, ben là vous pouvez penser à acheter de l'argent. Euh, qui peut être une belle alternative et le dollar américain, on a eu une on avait eu une petite remontée mais ben, on dit remontée, c'est rien là. donc euh, c'est ça qui se trouve être cette fameuse ligne-là là. si on casse, là, on va continuer euh, la chute et sur le long terme ça ressemble à ça. Donc euh, c'est un peu euh, ce que je voulais vous parler aujourd'hui c'est euh, c'est euh, les nouvelles, peut-être euh, faire un peu, euh, j'ai voulu faire un peu un récapitulatif de la semaine parce je pas eu le temps de vous faire des vidéos mais euh, vous pouvez regarder sur mes sites, Je place. j'essaie de de placer euh quand même des articles cet été, là, vu que je travaille, très heureux de, de mon emploi, mais j'essaie de placer quelques articles, ça peut euh, vous et, ben, nous aider, en fin du compte, à garder le, un lien entre euh, euh, nos communications, euh, mais euh, au niveau des vidéos, c'est sûr que je suis moins, euh, j'ai moins le temps, mais euh, peut-être demain matin, je pourrais en faire une, on va voir, là euh, mais euh, de toute façon, comme je vous dis, peut-être la nouvelle du jour, euh, ben revenir là-dessus, c'est vraiment euh, le G7 qui s'est réuni et qui dit qu'il veut aller... Euh, ben c'est d'hier que c'est sorti qu'il veut aller euh, taxer... Euh ce qu'il dit, c'est d'aller taxer les géants, les géants du web, les géants technologiques, et l'autre chose que pour moi approche, c'est peut-être une cassure au niveau de l'argent vers le haut, mais on va voir, il peut y avoir encore beaucoup de surplace, on verra, mais c'est pas, comme moi je vous dis, je jette pas pour du court terme, c'est vraiment du long terme, donc... On se revoit peut-être demain, peut-être pas cette semaine, mais en tout cas pour de nouvelles vidéos très très bientôt et on s'y tient au courant. Merci.